Bonjour à tous, je m'appelle Lucille, je suis étudiante en deuxième année de journalisme à l'ISCPA à Lyon et je vais vous expliquer en une petite minute pourquoi j'ai décidé de rentrer dans une école et à l'ISCPA particulièrement. J'ai obtenu mon bac en 2017 et suite à ça je me suis orientée vers une fac de sciences politiques à Lyon. Je me suis vite rendu compte que le côté trop théorique de la fac ne me plaisait pas et suite à ça j'ai décidé de rentrer à l'ISCPA non seulement parce qu'il y a des stages dès la première année et un stage de trois mois en l'occurrence, et aussi parce qu'on avait à la fois les cours théoriques comme la science politique, la géopolitique, et aussi des cours d'écriture journalistique pour apprendre les bases du journalisme, et aussi en deuxième année, on a des cours de radio et de télé, et toutes ces choses font qu'on est directement opérationnel quand on arrive en stage, et je pense que c'est fondamental dans un métier comme le journalisme.